Bon ben, bonjour à tous. Du coup aujourd'hui euh, on va parler de dépression c'est le sujet âgé et de sa prise en charge dans la littérature. Euh, donc moi en ce moment je suis en centre expert dépression résistante et schizophrénie. Donc pour commencer il faut que je vous parle un peu de physiopathologie euh, en ce qui concerne la sénescence. Donc la sénescence biologique c'est un processus qui est physiologique et qui entraîne l'arrêt de la réplication cellulaire. Ça a été démontré par Eifelik euh, et son équipe. Euh, que des, dans des cultures de fibroblastes, au bout de 50 réplications, ont on tombé en sénescence réplicative dans les cultures. C'est un processus qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il est en réaction à des agressions que j'ai symbolisées par l'éclair, et euh, ils peuvent être diverses ces dommages, c'est des dommages à l'ADN. Euh, des oncogènes qui peuvent être activés ou mutés, des désordres métaboliques intracellulaires, ou alors des stress oxydatifs avec euh, des, des espèces réactives de l'oxygène. Et euh, généralement, ce processus, il est autolimitant, c'est-à-dire qu'il y a une clairance qui s'effectue avec euh, des cellules immunitaires actives, les lymphocytes TCD4 que j'ai représentés en haut, et en bas, les macrophages. Donc, pour qu'un processus de sénescence euh, biologique soit réussi, il faut trois acteurs. Donc, le modèle actuel euh, dit qu'il y aurait un phénotype sécrétoire associé à la naissances euh, appelé SASP qui font intervenir des molécules inflammatoires euh, cytokines, chémokines et euh, protéines remod remodélatrices de la, ma de la matrice euh, qui interviennent puis s'arrêtent d'intervenir au bon moment puis le recrutement de cellules immunitaires les deux que je vous ai parlé tout à l'heure et enfin des progéniteurs euh, dans le tissu euh, sain qui vont reconstruire euh, le tissu. Si un de ces trois acteurs est absent ou déficient, on va aboutir à une sénescence pathologique avec une accumulation des cellules sénescentes, des cellules sénescentes pardon, et euh, des fibroblastes qui vont s'installer à la place des progénitaires sains. Dans les, euh, alors si euh, ce phénotype SASP euh, intervient de manière pathologique, on a une augmentation euh, des, voies, euh, du, des, du, des voies qui impliquent le cycle cellulaire, la réplication cellulaire, ainsi que que des voies impliquant l'inflammation, et à l'inverse, on a une inhibition euh, d'un facteur de transcription euh, qui synthétise la protéine P53, qui vous savez est, est un gène de suppresseur de tumeur, une protéine suppressive de tumeur. Et tout cela va avoir une activité pro-inflammatoire au final, euh, une baisse du support trophique, une baisse de l'apoptose, un arrêt du cycle cellulaire, une génotoxicité augmentant, des dommages euh, au cerveau microstructurel avec une baisse de l'aménisation des dommages sur les épines dendritiques qui seront moins présentes, et tout cela aboutit cliniquement à une augmentation du déficit cognitif, des, une apparition de maladies d'Alzheimer, de démence, euh, ainsi des, des, des facteurs de résistance à la dépression, plus de morbidité et de mortalité. Pour ce qui est euh, d'un peu d'épidémiologie, euh, sur les chiffres du baromètre santé de 2017 de santé publique France, on retrouve 5,5 de dépression prévalente chez les patients entre 65 et 75 ans. Euh, ce qui est moindre euh, que les autres euh, tranches d'âge. Euh, toutefois, on voit que ça ne prend pas en compte euh, les patients qui ont plus de 75 ans. Et on remarque aussi, et ça c'est important, que euh, la dépression est plus prévalente chez les femmes euh, âgées que chez les hommes âgés. Et ça, ça a été vérifié dans 85 études comprenant 34 pays euh, qui viennent de tous les continents, sauf de l'Antarctique. Et euh, cette dépression, c'est le sujet âgé, est associé à un, dé un déclin cognitif. pardon entre 30 et 50% de déficit cognitif léger. Pour ce qui est du diagnostic de l'épisode dépressif, il est plus difficile chez le sujet âgé parce qu'il euh, y a des symptômes somatiques qui vont s'exprimer au premier plan et des plaintes mnésiques plutôt que les plaintes liées purement à la thymie. Donc, devant tout euh, trouble cognitif, il faut se poser la question d'un état dépressif sous-jacent, que l'épisode dépressif chez le sujet âgé il est toujours à risque suicidaire élevé qu'une dépression non traitée, c'est la première cause de suicide chez les personnes âgées, et que c'est les hommes vivants seuls qui présentent le plus haut risque euh, de dépression. Là, je vous ai mis un arbre décisionnel qui vient des recommandations de la HAS de 2010, qui résume un peu ce que je vous ai dit, euh, qu'il est important de se méfier des plaintes somatiques, et notamment des douleurs, euh, et de se poser la question d'un épisode dépressif, qu'il faut prendre en compte les comorbidités euh, somatiques euh, du patient euh, âgé, euh, ainsi que le contexte de vie, que euh, les symptômes psychotiques, mais ça c'est comme chez si, si l'adulte, euh, signent un diagnostic de gravité, euh, qu'il faut absolument prendre en compte euh, le risque suicidaire inhérent au sujet âgé, euh, l'état nutritionnel du patient. Et euh, il faut que je vous dise que 40% des dépressions chez le sujet âgé ne sont pas diagnostiquées à l'heure actuelle, euh, donc c'est quand même relativement important. Est-ce qu'on a un outil qui peut nous aider à mieux la dépister Oui, on a la GDS gériatrique depression scale, à 15 items, qui est un auto-questionnaire, et on sait que les auto-questionnaires ont de meilleures performances pour diagnostiquer que les hétéro-questionnaires. Euh, donc là, je vous ai résumé en dessous les performances psychométriques euh, de, de la GDS 15 par rapport au DSM 5. Et donc, pour avoir, euh, pour suspecter une dépression, en tout cas, euh, il nous faut un score supérieur ou égal à 6. Et là, je vous ai mis euh, les différents items, euh, si on s'y arrête un peu, euh, on voit qu'il y a des items qu'on qu ne retrouve pas dans les autres questionnaires. Êtes-vous heureux la plupart du temps, euh, comme item 7, ou alors il y a des items qui sont plus axés chez le sujet âgé, comme l'item 9 préférez-vous rester seul dans votre champ plutôt que de sortir, ou l'E10, euh, axé plutôt sur la mémoire. Donc voilà, c'est un très bon outil euh, qu'on peut utiliser et dont il faudrait se servir. Euh, pour ce qui est de la définition du sujet âgé, pour préciser que l'OMS en 2017 dit que le sujet âgé, c'est à partir de 60 ans mais euh, la psychiatrie de la personne âgée prend les, les, les, les patients à partir de 65 ans. Euh, les dépressions du sujet âgé, je vous l'ai dit, c'est souvent des, pré des, des présentations atypiques, et donc on parle de masques, je vous en détaille quelques-uns. Le masque somatique, c'est avec des plaintes douloureuses au premier plan, ou soit cardiovasculaires avec des palpitations ou des troubles gastrointestinaux euh, qui vont cacher euh, cette dépression. Soit on va avoir un masque anxieux, euh, par exemple, c'est souvent le cas euh, chez les femmes âgées, et là ça va s'exprimer se, principalement sous forme de rumination anxieuse. Euh, le masque hostile, bah, comme son nom l'indique, c'est une irritabilité, voire une agressivité euh, à l'égard euh, de la famille et ou des soignants. Et le masque connectif, on le trouve surtout en, en institution, donc c'est les patients en général, qui ont plus de 85 ans et qui se replient sur eux-mêmes, se désinvestissent de leur environnement, des activités aux alentours. Donc, c'est un repli sur soi. Je passe aux facteurs de risque déclenchant des dépressions ou le risque suicidaire chez les sujets âgés. Je vais vous détailler dans la diapositive d'après les maladies physiques qui peuvent, qui peuvent entraîner un surrisque de dépression. La manque ou la perte de contacts sociaux euh, est un facteur de risque de dépression, notamment l'entrée en EHPAD et la maison de retraite est un tournant, et la moyenne d'âge, c'est à 85 ans. Euh, ça, ça, me, ça me donne l'occasion d'évoquer le scandale Orpea actuel. Et euh, pour ce qui est des antécédents de dépression, il a été démontré aussi que c'est un facteur de risque de dépression. Euh, le risque suicidaire, on retrouve euh, des facteurs qui sont euh, connus, c'est le sujet, le sujet euh, adulte, euh, l'usage de substances, euh, alcool, autres drogues, et euh, euh, des troubles du sommeil, mais il y a aussi l'âge avancé et le sexe masculin qui sont intéressants à noter. Donc, je vous avais dit que je vous allais vous détailler les pathologies physiques qui entraînent un sur-risque de dépression. Je vous, ai les, je vous les ai listés ici. Euh, on voit que dans le top 3, on a euh, le syndrome d'apnée du sommeil obstructive euh, qui entraîne un sur-risque relativement important jusqu'à 2,5, 2,6 même. Euh, et il est très prévalent chez les sujets âgés et sous-diagnostiqué et pourtant on a un traitement qui est efficace euh, par pression positive continue donc euh, euh, il faudrait le dépister euh, pour tous les sujets âgés pour tout, tout adulte euh, et on a aussi donc les démences vasculaires qui arrivent en deuxième position en plus basse position dans la maladie d'Alzheimer donc les démences elles-mêmes entraînent un surrisque de dépression et ce qui est intéressant et je vous le redétaille après c'est le syndrome métabolique qui est aussi très prévalent chez le sujet âgé entre 20 et 30 et qui entraîne un, ce risque avec un, un autre ratio à 2. Donc, euh, je, je vous redétaille ça après pour vous parler de la définition du syndrome métabolique. Alors, pour ce qui est du, du SAOS, euh, pourquoi c'est important de le dépister et un peu un point de physiopathe En fait, euh, la fragmentation du sommeil et l'hypoxie intermittente vont endommager les petits vaisseaux cérébraux, ainsi que la barrière hémato-encéphalique, et ça va entraîner un cercle, un cercle vicieux. Pourquoi Parce qu'on va avoir l'apparition d'une dépression vasculaire, qui va elle-même ensuite entraîner un déficit cognitif léger en général et plus ou moins euh, déboucher sur une démence. À droite, je vous ai remis euh, les symptômes qui permettent de suspecter euh, un SAOS. Pour le syndrome métabolique, donc, sa définition, c'est que c'est au moins des trois, un des trois, euh, enfin, il faut trois facteurs parmi les suivants pour qu'on ait un syndrome métabolique. Donc c'est soit et, donc à chaque fois, et ou périmètre abdominal augmenté supérieur ou égal à 88 cm chez la femme, 102 cm chez l'homme, un faible taux euh, d'hds le cholestérol, euh, des triglycérides augmentés au-delà de 2 g par litre, une glycémie à jeun au-delà de 1 g par litre et pour euh, ce qui est euh, de l'hypertension, c'est au-delà de 135 85 euh, soit de systolique ou de diastolique, euh, l'un des deux suffit. Donc trois trois facteurs pour faire un syndrome métabolique. Et pourquoi c'est important Parce que dans une étude longitudinale, non seulement ça, le syndrome métabolique augmente le risque de dépression, mais aussi euh, c'est un facteur prédictif de dépression persistante, euh, c'est-à-dire avec un autre ratio à 3. Euh, ça s'est comment dans l'étude C'est-à-dire qu'il y a eu un retard de 3 ans pour diminuer le score de dépression dans le groupe avec syndrome métabolique par rapport euh, au groupe contrôle. Donc C'est un retard très important. en fait. Voilà. Maintenant, je vais passer au traitement efficace dans la dépression du sujet âgé. Du coup, et Je voulais commencer avec euh, les antidépresseurs, euh, avec une méta-analyse de 2019 qui a été menée du coup, chez le sujet âgé. Là, on a euh, la taille des ronds du coup, qui représente euh, le nombre d'études qui ont étudié tel ou tel traitement. Et euh, les, les traitements pardon, ont été étudiés par paire. Euh, L'épaisseur du trait représente le nombre d'études euh, qui ont étudié par paire les deux traitements. Ils ont étudié euh, la réponse clinique avec euh, réduction de, de, de l'échelle HAND de plus de 50%, mais aussi la rémission clinique. Ils ont étudié la tolérance et aussi ils ont étudié les méthodes non pharmacologiques. Donc je vous ferai un point aussi après. Donc, qu'est-ce que sont les résultats de cette étude C'est qu'on a euh, près de 9300 patients quand même, dans 46 euh, essais cliniques randomisés. Euh, la durée d'étude va jusqu'à 26 semaines, euh, 4 semaines pour euh, les plus courtes. Et pour la rémission, les trois traitements qui ont montré leur, la meilleure efficacité, c'est la kétiapine en première position, euh, ensuite la myrtazapine et la duloxétine. Alors, on fera attention quand même à la kétiapine, étant donné euh, l'âge de nos patients, ils risquent de présenter euh, des troubles cardiovasculaires et donc on se méfiera de ne pas prescrire la kétiapine euh, chez les patients avec des troubles cardiovasculaires déjà présents. Et pour ce qui est des trois traitements qui ont présenté le moins de taux de rémission, et je trouve ça assez surprenant quand même, c'est la vinlafaxine, la fluoxétine et la tianeptine, donc on prescrit moins quand même. Mais voilà, c'est des résultats qui quand même sont surprenants, qui m'ont surpris. Euh, pour ce qui est de la tolérance des antidépresseurs, euh, il y a eu des abandons d'études plus importants sous fluoxétine à métriptyline, et il y a eu plus de sédation sous duloxétine, escitalopram, kétiapine, niancérine et nortriptyline. Euh, il y a aussi eu des troubles du transit, euh, ils ont mesuré les différents effets secondaires, mais je ne vous en détaille que quelques-uns. Apparemment, les diarrhées ont été plus fréquentes sous du loxétine euh, et des constipations aussi qui ont été plus fréquentes sous du loxétine, ben la faxine, et tricyclique. Un mot pour dire que quand même les intervalles de confiance sont assez larges, donc on, on, on prend ces résultats quand même avec un peu de pincettes. Pour ce qui est des méthodes non pharmacologiques, du coup, je vous ai dit qu'ils les avaient étudiées. C'est intéressant de voir que euh, ils ont étudié, alors une méthode que moi je connaissais pas, entraînement de la mémoire compétitive, en quoi ça consiste. Ils utilisent apparemment les euh, souvenirs passés du patient pour mieux soigner les ruminations liées à la dépression présente. Euh, donc ça, ça a démontré un intérêt modéré, effectivement, avec euh, une taille d'effet que je vous ai mis ici. Euh, donc, ça peut être intéressant. Je ne sais pas à quelle autre psychothérapie ça peut être transposable. Il euh, y a eu, euh, surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que le traitement à domicile des personnes âgées a montré un très fort intérêt, puisque à long terme, à 52 semaines d'intervention, on a quasiment toujours un effet important, modé modéré important euh, sur euh, les, la dépression. En quoi ça consiste Pendant un an, ils ont demandé à une équipe d'un de, psychiatre, deux psychologues et une infirmière de passer à domicile une à deux fois par semaine. Euh, il stimulait euh, les activités euh, sociales, il réévaluait le traitement, euh, il prenait le temps de faire des entretiens. Et entre temps aussi, il y avait des euh, des interventions par téléphone. Donc euh, c'est assez important de montrer qu'en fait le traitement à domicile c'est très efficace. Les soins collaboratifs avec une, une moindre taille d'effet, mais en fait ça, ça représente le lien. En fait, ça, ça, ça consiste à faire le lien avec le médecin traitant. Voilà principalement. Et on voit que les TCC quand même n'ont pas montré de différence significative à 4 mois. Euh, donc euh, c'est surprenant mais aussi intéressant de le noter. Donc je voulais vous parler de compléments alimentaires ensuite. Euh, donc euh, je voulais commencer avec les oméga 3. Euh, donc, dans une méta-analyse de 4600 patients euh, sur 6 essais cliniques randomisés, euh, les deux types d'oméga 3 qu'on qu retrouve et qu'il faut connaître, c'est l'EPA et le DHA, EPA acide écosa pentanoïque et euh, DHA, acide docosa hexanoïque. Là, je vous ai représenté les trois résultats d'études euh, qui ont montré le, le plus fort effet. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, la dose de PA est supérieure à 1 gramme. Donc ça, c'est important parce que vu qu'on a différentes formulations euh, d'oméga de, de, 3, pour choisir la bonne, il faut une dose de PA euh, supérieure à 1 gramme. Les durées d'études vont de 2 à 6 mois. Et en fait, ça a été étudié pour les épisodes dépressifs légers à modérés. Et on voit une taille d'effet, effectivement, qui est importante. Euh, par contre, on n'a pas de données pour l'épisode dépressif euh, d'intensité sévère. Voilà, mais donc, c'est des résultats très intéressants à noter. Ensuite, je voulais vous parler des probiotiques qui ont montré une efficacité déjà dans la dépression dans trois méta-analyses. Et je vais vous en détailler une juste après celle de Liu euh, et son équipe. Le sujet âgé euh, présente lui-même une réduction euh, quantitative et qualitative de son microbiote, donc il est légitime de se demander euh, s'ils sont efficaces dans la, dans le, euh, pour le traitement de la dépression du, du sujet âgé. Donc on va voir ça, mais d'abord je commence avec un essai clinique randomisé euh, avec une, une faible taille, euh, mais qui a été mené chez une population communautaire de sujets âgés, et déjà on voit qu'il y a un intérêt, puisque de comprimer deux fois par jour de bifidobacterium de deux types, réduisent les niveaux de stress basal, alors je ne parle pas d'anxiété puisque c'est des patients euh, sains, euh, et euh, une augmentation de la flexibilité mentale et euh, du taux de BDNF dans euh, le sang, donc de, de facteurs neurotrophiques. Et pour ce qui est de la méta-analyse euh, de Liu et son équipe, du coup, euh, qui a été menée aussi sur les prébiotiques, mais nous ce qui nous intéresse c'est les probiotiques, euh, donc euh, on a 23 essais cliniques randomisés qui utilisent des probiotiques dans la dépression, et 4 dans l'épisode dépressif majeur. Et donc, sur le sujet âgé, donc ce qu'on retrouve, c'est que les scores de dépression sont réduits euh, significativement avec une taille d'effet qui est, pareil, quasiment importante. Euh, donc, euh, encore une fois, euh, très, très intéressant. Je passe au méthylphénidate, qui pourrait être utilisé du coup, comme traitement adjuvant à la dépression, et ça a déjà été le cas euh, dans les années 50, par quoi ça passe Par une euh, libération principalement de dopamine, moins euh, de noradrénaline. Et donc là, un, je vous présente un essai euh, clinique randomisé chez 143 patients euh, qui compare trois bras, aucun placebo pur, soit du méthylphénidate seul, soit du citalopram, soit du méthylphénidate et du citalopram. Et on voit qu'il y a une différence significative à 16 semaines euh, pour le bras euh, combiné avec potentialisation par rapport aux deux autres bras Cependant, il y a quand même eu 45 patients sortis d'études avant randomisation euh, du fait d'effets indésirables, euh, pardon, après randomisation, excusez-moi, euh, du fait d'effets indésirables multiples que je vous ai écrit dessous. Donc, euh, fédita, euh, le médecin qui pourrait être intéressant. Le donc c'est un agoniste dopaminergique non dérivé de l'ergot de, de, so de seigle. Il n'a pas l'AMM dans la dépression, mais euh, dans la maladie de Parkinson et le syndrome des jambes sans repos. Pourquoi on l'utiliserait dans la dépression Parce qu'il a une affinité préférentielle pour les récepteurs D3, pré- et post-synaptiques. Et donc, on pourrait l'utiliser parce que ces récepteurs sont surreprésentés dans le système mésolimbique, donc plutôt dans les formes de dépression avec anédonie marquée, ralentissement psychomoteur manque d'énergie. Et donc, là, je vous ai mis une méta-analyse de 2019 avec cinq essais cliniques randomisés qui utilisent des doses flexibles de pramnipexol en fonction des effets indésirables en fait, des patients. Et euh, donc, on retrouve en fait que le Pramipexol, effectivement, euh, réduit euh, les symptômes par rapport au placebo, euh, que ce soit, et parce qu'ils ont aussi étudié la dépression bipolaire, donc je dis un petit mot, euh, que ce soit dans la dépression euh, unipolaire ou dans la dépression bipolaire. Par contre, il euh, n'y a pas eu euh, de différence significative par rapport à la rémission. Et le Pramipexol euh, n'a pas montré de différence par rapport aux ISRS, mais il faut noter qu'il n'y a pas assez de sujets inclus, du coup, dans les bras ISRS, donc il faudrait potentiellement mener plus d'études. Et aussi, il est important de noter que du coup, Pramnipexol, euh, par rapport aux deux autres bras, il y a eu euh, beaucoup plus de nausées euh, qui sont apparues chez ce sujet, donc c'est euh, l'effet indésirable à, à un peu euh, clé, j'ai envie de dire. Et maintenant, un petit mot aussi des agents sénolytiques, c'est-à-dire que là, il y a un intérêt un peu croissant pour rechercher des molécules qui permettraient euh, d'avoir une meilleure sénescence, en fait, donc notamment euh, rechercher des propriétés anti-inflammatoires avec par exemple la metformine, ça passerait par quoi Par euh, une augmentation de la voie AMP-kinase, qui est plutôt une idée chez le sujet dé dépressif, et donc à ce moment-là, augmenter les taux de BDNF et potentialiser l'action d'un antidépresseur. Donc là, c'est un essai clinique chez 80 patients avec euh, une adjonction du coup, euh, de metformine, et ils ont mesuré la rémission clinique sur l'échelle HAMD et aussi les marqueurs biologiques d'inflammation en deuxième, en deuxième critère. Donc, c'est soit la fluoxétine seule, soit la fluoxétine avec de la metformine, et ça pendant 14 semaines. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont montré C'est qu'effectivement, on retrouve une meilleure rémission à la 12e semaine dans le groupe avec combinaison metformine-fluoxétine plutôt que fluoxétine seule, c'est ça le groupe placebo. Et euh, c'est concomitant avec les résultats euh, des taux sériques. Effectivement, il y a eu une diminution des, des marqueurs d'inflammation que je, je vous ai représentés dans le tableau. Et il n'y a pas eu de différence d'effet de, secondaire entre les deux groupes. Donc, c'est intéressant à noter. Pour ce qui est de la vitamine D, un petit mot, pour, parce que j'ai retrouvé qu'un seul essai clinique randomisé, euh, qui a été mené chez des patients avec déficit en vitamine D. Euh, alors, les résultats euh, à la fin mène à une conclusion qu'il y a une réduction significative du score GDS dans le groupe intervention. En réalité, quand on regarde les résultats du tableau, la différence elle est très modeste. On ne retrouve pas de réelle rémission clinique. Donc, euh, pour le moment, on ne peut pas euh, se diriger vers la vitamine D pour, pour le traitement de, de la dépression, chez les sujet âgés, en tout cas avec les données qu'on a actuellement. Une petite diapositive pour dire... Euh, Qu'est-ce qu'il y a un peu comme perspective Le microbiote intestinal, vous savez, en ce moment, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Euh, on sait qu'il y a une communication bidirectionnelle entre le cerveau et l'intestin. Et là, euh, c'est une revue de littérature qui compile 17 études cas contrôle qui comparent euh, des échantillons de sujets dépressifs et de sujets euh, normaux, sans dépression. Euh, ils ont montré qu'il y a des différences au niveau de la composition en, en bactéries, euh, qu'il y avait notamment moins de bactéries productrices euh, d'acides gras courtes chaînes, euh, donc qui protègent euh, la barrière euh, intestinale et plus de bactéries euh, pro-inflammatoires comme Ergetella, donc, C'est des choses qui sont très à Voilà, et pour conclure, euh, je vous ai résumé de nouveau euh, les traitements dont on a parlé pendant le diaporama. Et euh, à noter que la ketchupine, du coup, je rappelle, on évitera euh, chez le sujet à fort risque cardiovasculaire. Le méthylphénidate, démontré dans une, seule, euh, dans une seule étude clinique euh, randomisée, euh, le Pramipexol uniquement sur les symptômes, et on n'a pas de données pour les oméga-3 dans les épisodes dépressifs sévères, euh, et on n'a pas de données non plus euh, sur la dépression résistante euh, du sujet âgé. Voilà, je vous remercie de votre attention.